Nous sommes ce qu'on appelle communément des êtres de retard. Fiona, vous avez 51 secondes de retard. Cool. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Le principal talent d'une retard est l'éducation. Je comprends pas. Toutes les de retards s'engagent à créer et diriger un foyer pour enfants de retard. À moi À moi À Et lui, c'est Hugues. Voilà. Promets-moi de ne pas lâcher. Écoutez tous! Votre principal objectif est de vous soigner. Oh, pied? Est-ce que tu te rends compte que tu vises comme un pied? Tout sera fini! La vie éternelle pour toi! Et une pastille de manque pour moi!